Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo routine du soir. C'est vrai que les routines j'en fais pas très souvent pour la simple et bonne raison en fait que j'ai pas envie de faire semblant. Mais là je me suis dit que ça faisait longtemps et que je pouvais vous montrer un petit peu ce que je fais à peu près tous les soirs. Trêve de blabla et en général en début de soirée comme ça, quand je rentre, je commence en gros par faire genre des mails, des factures, ce genre de trucs pour YouTube, en fait, tout ce qui est derrière. Genre, j'essaye de faire tout ça un petit peu tous les jours. Beaucoup de ces autres. C'est important, Comme beaucoup d'entre vous. Sur ce plan, il y a deux choses qui changent. Coucou. Coucou. Ça va Oui, toi. Oui, ça va. T'as mis fait jour encore en reine Ouais, mais je suis très gris, euh, très moche. Euh... Ah. Ah. Ah. Bon ça y est, j'ai raccroché avec ma maman, le plus précisément, elle m'a raccroché au nez, j'ai pas compris <rire> Bon aujourd'hui c'est jour de shampoing, comme cela peut se voir, mmh, on pourrait faire des frites là-dedans Donc qui dit jour de shampoing dit je vais mettre un petit peu d'huile le temps que j'aille faire mes 2-3 trucs après Donc je vais mettre d'abord de l'huile d'avocat et qu'est-ce que j'ai que je peux mettre d'autre L'huile de carotte Ouais Je vais mettre de l'huile de carotte avec Puis je vais laisser poser euh, je pense une heure le temps que j'aille faire ma vie après à côté et Sérieusement je me respecte plus de me montrer comme ça Allez c'est parti pour le meilleur instant de la soirée le plaisir, et pas parce que j'ai pas réussi à trouver des gens autour de moi qui ont des histoires d'horreur à raconter Ma mère s'en veut <rire> Ah et plus de batterie Quand je suis allée faire ma vaisselle... Ben je... Ah moi aussi Bon, ça va être l'heure euh, d'aller à la douche, donc je vais me démaquiller. En ce moment, ce que j'adore utiliser pour me démaquiller, c'est une homicellaire de la marque Sobio Ethic. Donc c'est une marque qu'on trouve euh, en supermarché. Je la trouve vraiment bien, donc c'est celle au lait d'Anais. Je la trouve vraiment géniale, moi qui ai la peau sensible, elle m'agresse pas du tout la peau. Elle démaquille super super bien. Mmh, et puis elle sent oh. super bon en plus. Oh, j'adore. J'en ai mis dans les yeux. Ça pique des soins, je vais d'abord mettre un coup de démêlant je vais mettre un coup de unicorn voilà parce que je ne l'ai pas fini donc du coup bah je continue à l'utiliser pour l'instant pour le visage je vais d'abord mettre de l'eau thermale puisque l'eau euh, elle est hyper calcaire je trouve donc du coup à chaque fois ça me tiraille de fou donc j'aime bien utiliser de l'eau thermale Euh, comme vous le savez ça je vous en ai déjà parlé plein de fois je vais mélanger en fait de l'huile de Jojoba donc c'est de la marque Avril donc elle est bio avec de l'huile essentielle de Lavande Vraie bio pareil de la même marque je fais le combo des deux et euh, je laisse ça poser bah, toute la nuit quoi J'ai une poussée d'acné de Les dernières choses et ensuite je vais enfin aller manger J'ai faim je le Ça j'avoue j'ai la flemme en général mais je vais hydrater un peu Genre mes jambes et mes tatouages Le baume huile corps fondant au miel de Chez Nuxe donc de la gamme rêve de miel Il est vraiment super agréable et il en faut très très peu Parce qu'il nourrit à fond Ce que je fais aussi souvent c'est que je le fais tout simplement en mettant de l'huile Siri, mets un minuteur de 10 minutes, voilà, 10 minutes Top, chrono. top chrono. Donc là en attendant que mon four préchauffe et après que ça cuise et tout le bazar J'ai un travail d'études de recherche, donc un TER à faire euh, là à ce semestre En fait j'essaye de mieux être un petit peu tous les soirs Donc là on est dans la phase recherche Donc faut lire des bouquins C'est parti, j'ai la flemme n'y a pas genre trop belle ma baraque. <rire> J'ai réussi à m'interdire de jouer plus de deux heures aux Sims. Y'a pas de petite victoire, les gars. Alors, un truc que je fais tout le temps avant d'aller me coucher, euh, c'est de ranger mon appart. Ouais, je me mets à chaque fois une déterre, même si j'ai la flemme. Parce que déjà, de base, je suis pas du matin. Mais alors, si en plus je me lève et que c'est le bordel chez moi, je vous jure, ça me met d'une humeur, c'est pas possible. Je vous entends me juger là. Me jugez pas, s'il vous plaît. Euh, pareil qui fait partie intégrante maintenant de ma routine avant d'aller dormir je me calme beaucoup, je vais dans mon agenda et je commence par colorier mon tracker mood j'ai la flemme de faire un boulet de journal donc celui-ci il est vraiment génial, c'est ceux de la marque My Agenda My 365 c'est des agendas faits à Rennes et tout bref. Je vais organiser aussi ma journée de demain, ça je le fais tout le temps comme ça je vais savoir demain ce que je fais. En fait il a des motifs et tous les soirs je coloris les motifs pour en gros ça me fait colorage anti-stress et j'aime trop et maintenant je peux pas ne pas faire ça en fait. Le meilleur baume à lèvres de tous les temps en vrai celui-là hein. C'est le baume rêve de miel de chez Nuxe J'ai vraiment jamais réussi à trouver un baume qui nourrit mieux que ça Ah ma bouillotte est chaude C'est chaud. Bon les gars, c'est le moment de vous dire Bonne nuit, en tout cas pour moi euh, Il est assez tôt, j'essaye de reprendre un rythme en ce moment Parce que, ouh, là je vais me caler Avec ma bouillotte et je vais regarder plein de vidéos Youtube je pense, donc j'espère que cette petite routine Vous aura plu, euh, c'était à la cool et surtout euh, ma vraie routine quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes De très gros bisous, ciao